Rebonsoir, nous poursuivons cette deuxième partie de QSD, un spécial actualité politique du moment, nous recevons toujours Didier Détouche, membre du Crédit, le Crédit on le rappelle c'est le centre de recherche en économie et droit du développement insulaire, rebonsoir Didier, vous êtes avec nous pour cette deuxième partie qui va être plus régionalisée, on va parler c'est vrai on l'a dit de ce qui s'est passé en Guyane avec ce congrès des élus guyanais qui peut faire date, euh, parce qu'ils ont dit, comme le dit Gabriel Serville, euh, envie de prendre le train Corse, hein, euh, en référence à cette, euh, ces mots d'autonomie lâchés aussi bien par le gouvernement d'un côté que par les élus corse de l'autre, et puis nous allons parler également de ce qui s'est passé ce week-end, du côté des îles du Nord, avec un coup de tonnerre à Saint-Barthélemy, et du changement également à Saint-Martin, sans oublier ce qui se passe localement, parce que les grands partis, comme les candidats, sont déjà en lice, on imagine sur les échéances à venir, en Guadeloupe. Alors Didier Commençons effectivement par ce qui s'est passé du côté de la Guyane. C'était ce samedi, un congrès des élus guyanais qui tombe, on va dire, dans le calendrier effectivement de, de, de, de la collectivité territoriale de Guyane, mais qui réagit à l'actualité de ce qui se passe en Corse avec cette déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, appuyé même par le président de la République, qui n'indique plus, plus cela comme un sujet tabou avec ce qui s'est passé également en Polynésie française. Est-ce que les Guyanais sont dans le bon tempo Sont-ils en train de prendre le bus que peut-être les autres collectivités d'outre-mer sont en train de rater, ou volontairement, ou pas Ce qui est intéressant avec ouais. les Guyanais, c'est qu'ils créent toujours leur propre tempo, ouais. que ce soit pour le rectorat que ce soit pour l'université, oui. que ce soit pour effectivement l'évolution institutionnelle, puisque euh, en Guyane, vous avez euh, un autre régime, je dirais, euh, institutionnel, même si la Guyane est toujours dans l'article 73 avec euh, l'identité législative, le droit commun qui s'applique, mais les institutions euh, régionales et départementales ont été euh, euh, fusionnées. On est donc dans une dynamique où, encore une fois, les Guyanais proposent au gouvernement certes en surfant sur une porte ouverte euh, sur une sorte de tsunami euh, médiatique et de communication lié euh, à la ouais, du dans gouvernement dans un premier ouais. temps avec la Guadeloupe puisqu'il y avait eu euh, des manifestations euh, très fortes et violentes en, en Guadeloupe et puis il y a eu euh, ensuite les mêmes manifestations mais pour des, des motifs tout euh, à fait ouais. différents en Corse il y a donc une question des îles de la France hexagonale qui se pose la Guyane n'est pas une île mais la Guyane fait partie des territoires français qui situés sur un autre continent aspirent à pouvoir mieux maîtriser leur développement en coopération avec des pays environnants mais aussi dans une perspective de construction responsabilisée de l'action publique euh, territoriale. Et la Guyane a aussi bénéficié de longue date, on oublie de le dire, euh, de chercheurs d'analyse, de euh, chefs d'entreprise et d'hommes politiques assez euh, charismatiques et, et, et, et, et leaders, en fait, euh, qui proposent une vision euh, euh, très claire de, de leur avenir. Donc, ce sont du des bon gens certain, qui ouais. savent trancher. C'est les plus gros exercices de l'État, de fonction de, de, de l'État. Hein. Absolument, notamment. Et ouais. ce sont donc des gens qui ont l'habitude de trancher, qui ont l'habitude de défendre euh, euh, leurs, leurs acquis, euh, de demander à évoluer et puis surtout. Quand il y a des mouvements sociaux en Guyane, ils sont euh, d'une certaine intensité. Oui. Et c'est vrai que l'on constate quand même que ces problèmes euh, aboutissent rarement à des règlements de situation permettant euh, d'aller de l'avant. Donc les Guyanais travaillent, se mettent euh, euh, en marche pour travailler avec euh, le gouvernement, mais en, ce imposant leur... pas... en imposant leur tempo. En imposant leur tempo, mais passant profiter de cette période pour négocier Aussi. Et euh, un certain nombre de choses et imposer un certain nombre de choses, notamment leur soutien politique. Enfin, j'ajoute que les Guyanais avaient, ceux en tout cas qui ont réussi les élections euh, Gabriel Serville, ouais. avaient ouais. déjà annoncé la couleur. Absolument. Mais les, les Guyanais ne sont pas des ultramarins euh, complètement à part de l'outre-mer français. Euh, Aujourd'hui, la Polynésie française, c'est vrai que ça a été un long débat on a quand même un président, peut-être une république qui est en train de dire oui, les choses doivent évoluer, ça devient un sujet de plus en plus facile, pourtant euh, chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, le sujet reste complètement difficile à évoquer pour nos leaders hein, politiques. Quand je parle de leaders, je parle en tout cas de ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir. Tout à fait. Et si on fait, donc, puisque votre question m'invite, le parallèle avec la Guadeloupe, on se rend compte qu'il y a eu la même démarche, mais pas peut-être pour la même finalité. Ouais. Puisqu'il n'aura échappé à personne que euh, la rencontre entre Guy Lozbar et euh, les principaux membres de l'exécutif français euh, s'est fait autour de propositions dont on n'a pas eu forcément toute la teneur, euh, mais de propositions d'une forme de contractualisation, à l'image aussi hein, de ce qu'a proposé à Jean Castex Serge Lechimi, le, le patron oui. de la euh, collectivité oui. de Martinique. Et donc, il y a eu euh, une euh, forme de euh, proposition... Mais qui s'inscrit beaucoup plus dans le chemin tracé par la loi euh, qui vient d'être adoptée, la loi 4D, et qui donc propose un approfondissement de la décentralisation, des formes d'expérimentation de pouvoir normatif local, législative, voilà, cas, oui. sans aller vers un changement de statut qui amènerait à avoir... Euh, des responsabilités étendues, des compétences étendues. Mais je pense que la question reste quand même euh, tendue. Peut-être qu'effectivement, hein, Guy Bar, Harry Chalus ont un tempo euh, différent. qui veulent d'abord passer par l'expérimentation d'une gestion euh, euh, convergente euh, de la chose publique en Guadeloupe. Et c'est ce qu'ils montrent, euh, il faut bien le dire, dans leur dynamique oui. en ce moment. Mais la question reste quand même posée. Pourquoi Parce que l'État, justement, et il faut bien le comprendre, l'État... Euh, qui est euh, en place et dans une situation où elle, il veut libéraliser à la fois les éléments de l'administration, on le voit avec la proposition phare d'Emmanuel Macron sur l'éducation, oui. en fait il veut libéraliser oui. euh, euh, l'enseignement, euh, euh, voilà. Oui. voilà et où il veut, au niveau euh, des euh, régions et des départements, eh bien, aller vers une diversification, mais aussi une libéralisation de l'action des territoires. Ce qui veut dire qu'il va aller beaucoup plus, le gouvernement actuel, et surtout, si Emmanuel Macron est réélu, beaucoup plus à une contractualisation des rapports sur la base d'un certain nombre de, com de euh, compétences qui puissent être octroyées. La Guyane n'a pas envie de s'inscrire dans cette dynamique parce qu'elle observe en fait que ses principales problématiques sont pour beaucoup liés à sa capacité de, de coopérer ouais, avec ouais, l'étranger, ouais. au domaine effectivement, une partie du domaine régalien ouais. et puis surtout à la nécessité et ça je pense que partout en Outre-mer on l'a compris, puisqu'il y a l'exemple aussi de Saint-Barthélemy et même de Saint-Martin, euh, on a justement, besoin d'une autre fiscalité. On, on va y venir effectivement, on a l'impression que ces territoires d'Outre-mer qui depuis tantôt avaient fait le choix d'une évolution en tout cas de, leur, de leurs institutions sans parler d'évolution institutionnelle réellement, mais la Martinique la Guyane, Saint-Barthélemy, euh, aujourd'hui Saint-Martin et, euh, et la Polynésie française, eh bien sont celles qui continuent d'avancer vers cette démarche autonomiste, alors que ceux qui sont restés dans le droit commun, comme on disait, de l'article 74 ou 73, ont du mal encore à, à franchir le palier, comme c'est le cas de la Guadeloupe. Oui, parce que d'une part, on franchit pas le palier comme ça. C'est-à-dire oui. qu'il y a des dettes à, à résorber. Oui. Euh, la Guadeloupe a un niveau d'endettement social qui est assez considérable et aller dans l'autonomie tout de suite. Euh, serait euh, peut-être euh, périlleux. Par contre, il y a effectivement une construction euh, de ce chemin vers plus de responsabilités mmh. qu'empruntent avec une certaine euh, euh, science et une certaine volonté d'autres territoires de l'outre-mer et ceux qui sont rentrés euh, dans l'autonomie, en tout cas, ou dans un système plus autonome, pour le moment, on ne les a pas entendus euh, ouais. se plaindre et vouloir rétro-pédaler. J'ajoute que ce qui se passe en Martinique, n'est pas, pas de l'autonomie. Hein, oui. La Martinique a est juste évolué vers un autre mode de gouvernance. entre le, le conseil départemental le conseil régional. Sans de, être plus économique. Oui, euh, on verra les résultats à, à la fin. Ceci étant, ça ne garantit pas non plus une victoire toute-acquise hein, que de gagner en fiscalité, que de gagner... Regardez ce qui s'est passé à, à Saint-Barthélemy. C'est 30 ans de pouvoir qui sont... Qui, une page est tournée avec euh, la défaite de Romaric Magra. Qui, on rappelle, fait partie du clan de Bruno Magra qui était au pouvoir pendant, depuis 1995. Alors, je ne crois pas que si on sonde euh, les saint Barth, euh, aucun vous dira euh, que... Euh, bon, quelques exceptions près, mais aucun ne, euh, ne vous dira que Bruno Magra a démérité. Oui. Euh, tout le monde reconnaît le travail politique assez euh, conséquent et extraordinaire qu'ont effectué, euh, qu effectué les choix Dans leur choix de société, tout à fait. Bruno Magras. Euh, incarne oui, cela. Oui, oui, les deux magras et oui. une forme de responsabilité assumée qu'on a vue au moment d'Irma, de, oui. de responsabilité et de responsabilisation affirmée, de gestion de petits territoires avec ses, son propre potentiel. Par contre, ce que l'on a observé à Saint-Barth, et je pense qu'il faut s'en réjouir, c'est que... Euh, ils ont estimé que le moment euh, était venu du changement et qu'il ne s'agissait pas d'installer comme on l'a vu ailleurs et notamment en Guadeloupe une dynastie mm -hmm. euh, bon alors après le fait que le cousin soit euh, oui. le descendant de Magras, bon, c'est encore autre chose, mm -hmm. un cousin n'est pas forcément parce qu'il porte le nom Magra dans, dans, euh, dans la ligne droite oui. mais c'est vrai qu'il y a eu oui, une dans envie son de changement et, dans son discours il est quand même comptable de la dernière mandature au moins mais, oui, par, voilà. parce qu'il voulait <rire> profiter de oui, ce oui, que euh, oui. mon ami et collègue Pierre oui. chicot appelle la ressource patronymique, mais comme je disais récemment, la ressource patronymique peut épuiser euh, et certainement d'ailleurs la ressource démocratique et donc il appartient à la population d'être capable de voter pour le changement avec un taux de participation de 73 oui, oui, qui, qui, qui explose au deuxième tour également. Il y a un de... élan pour le changement ouais. qui est indéniable et surtout il y a une capacité d'avoir une alliance saine où on a vu tout de suite Madame Bernier se mettre derrière bon oui. m euh, Monsieur Vous euh, voilà euh, le nouveau euh, président et ma foi, tout cela s'est passé dans un climat que j'ai trouvé très positif et c'est intéressant, euh, et lourd d'enseignement notamment pour nous. Du côté de Saint-Martin, euh, là c'est Louis Moussington, alors c'est pas, pas un nouveau, mais il, il, il vient avec une alternative finalement à, à la mandature Gibbs. Euh, là aussi, il y a peut-être une page qui se tourne. Tout à fait. Il y a deux choses qui sont intéressantes au niveau de cette élection à Saint-Martin, c'est que d'une part, euh, là pour le coup, cette élection n'est pas due à, est due à un échec. Euh, de celui qui était de rassemblement en de rassemblement à la fois de ouais. rassemblement ouais. de division de médecins ouais. de sa majorité ouais. et surtout de cohérence politique ouais. puisque c'est ce qui lui a été reproché et puis c'est ouais. euh, c'est un président de Daniel Gibbs de collectivité qui euh, euh, a eu affaire à, à des difficultés énormes la jusqu'au jusqu'aux mouvements sociaux assez euh, violents euh, qu'il y a eu à Saint-Martin donc, euh, il a été jugé euh, comptable et coupable de, de, de ces euh, moments-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on a eu une diversité de listes, à l'image de la diversité euh, que l'on trouve euh, sur Saint-Martin, pour ceux qui connaissent un peu ou ceux qui vont y aller, et on a eu, euh, on a eu des, des eu stratégies politiques. Cinq listes qui pouvaient se maintenir Tout au deuxième à fait. tour. Hein. Ce qui est très oui. rare, très oui. très rare. Oui. Et euh, en réalité, euh, on s'est rendu compte que ben, cette victoire de louis Mussington est à la fois la victoire d'une expérience, d'une proposition, mais aussi d'une capacité euh, à euh, créer euh, une alliance. Maintenant, va falloir il va falloir... On va maintenir cette alliance et on voit dans toutes les communes, notamment de Guadeloupe, à quel point c'est difficile sous nos latitudes euh, de rester dans des majorités euh, d'alliances euh, qui ont été faites euh, au soir d'un de deuxième, de deuxième tour. On y vient justement parce que la Guadeloupe n'est pas exempte des échéances électorales à venir. La présidentielle d'abord. Il y a eu le grand débat chez nous, des fameux parrainages euh, aux candidats à la présidentielle. Certaines n'ont pas compris pourquoi naturellement, Christiane Taubira n'a pas eu plus de parrainage que ça en Guadeloupe, mais bon, un maire, un élu aussi, euh, joue, bah, joue en fonction de, de ses relations et avec les partis. Et puis, il y a effectivement ce mouvement, bon, peut-être que certains y voient un symbole, mais Justin Sapotier qui fait son investiture euh, le jour même de ces élections nouvelles euh, dans les îles du Nord, vous voyez que la ramification, elle est, plus, elle est un peu facile, il y a peut-être des choses nouvelles qui se créent, et on oublie de dire qu'il y a des élections qui se jouent en Guadeloupe dans quelques semaines. On parle des législatives. Tout à fait. Ouais. Alors, concernant José Sapoti, il s'agissait d'une élection partielle due à l'annulation euh, d'une élection de, de élection de sa réélection. Oui, mais ma en question, fait. en réalité, oui. était-elle réellement euh, seulement la mentinoise, cette élection Alors, je vais venir. Ouais. En fait, on a eu euh, donc euh, une, euh, une conjonction d'événements euh, nouveaux politiques euh, qui se sont produits euh, à la faveur euh, de cette euh, nouvelle élection. Oui. Euh, ou nouvelle réélection, si vous préférez, et c'est ça qui a été qui était vraiment intéressant, c'est que quand euh, José Sapoti euh, a été euh, euh, réélu la première fois, euh, on a euh, vu enfin on a observé une forme de dilution de cette élection dans, ouais. dans, dans l'ensemble le, de, des élections municipales euh, de, de Guadeloupe, euh, tandis que là on a eu un focus euh, beaucoup plus facile sur euh, cette émergence en fait de celui qui est en train de devenir la figure principale de l'opposition. <rire> Finalement, euh, au ce, en ce, ce troisième tour contraint euh, entre guillemets euh, lui sert en termes d'image et de rayonnement. Oui, peu, effectivement. Peu en tout cas lui servir. C'est exactement ouais. là où je veux en venir. C'est que euh, finalement, euh, ce report d'élection, au moment où il arrive euh, et ses conséquences, permettent à Jocelyn Sapoti euh, non seulement d'avoir une élection triomphante, puisqu'il triomphe de deux anciens maires. Et, et, et, du, et qui n'ont pas su faire d'ailleurs euh, une coalition. Euh, bon. euh, mais euh, il est acclamé par les différents euh, leaders euh, de l'ensemble de la gauche guadeloupéenne euh, et même du centre, puisqu'on a vu que Max Mathiasin euh, s'est déplacé, on a vu euh, qu'Olivier Nicolas, le euh, premier fédéral du, euh, de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, a encensé cette victoire de celui qui avait quand même claqué euh, la porte oui, euh, oui. Euh, il y a quelque temps. Et euh, il y a Pays-Guadeloupe, euh, euh, la, la, la minorité d'opposition de, euh, de gauche euh, à la région, euh, donc tout se réclame presque de sa anne qui s'en baptise bien évidemment, mais, mais qui est déjà leader ouais. euh, installé avec lui dans l'opposition euh, mais... au conseil départemental à villos Est-ce que ça donne finalement la, la, la genèse de quelque chose de nouveau, on va dire sur le flanc entre guillemets gauche, parce que c'est difficile hein, souvent de, de savoir qui est de gauche, qui est de, de, de, de droite en Guadeloupe pour nous observateurs, mais... Est-ce que ça donne la genèse de, de, de quelque chose de nouveau, un nouveau mouvement qui pourrait se créer, finalement, prendre la place de certains mouvements qui sont en, dé, en déliquescence, hein, concrètement, qui dans les élections, qui dans la représentation militante Alors, c'est une possibilité, mais pour le moment, c'est surtout un immense appel du pied oui. euh, qui va certainement donner lieu à un certain nombre de discussions et à une recomposition possible du paysage, euh, de gauche en France, de la gauche euh, en France, en Guadeloupe, de la gauche en Guadeloupe. Euh, D'abord parce que le leadership de Victorin Lurel euh, à la tête euh, euh, du socialisme en Guadeloupe euh, est désormais dépassé. Euh, D'autre part parce qu'il faut construire une opposition, une alternance au GUSR, mais aussi euh, au président Guy Lossbard et au président Harry Chalus. Et puis il faut euh, avoir un leader qui apparaisse comme un homme charismatique et suffisamment euh, fédérateur pour pouvoir initier euh, une, euh, une grande fange de, des politiques hommes et femmes de Guadeloupe qui, depuis euh, euh, la fin du XIXe siècle quand même, euh, occupent les premières places en Guadeloupe. Donc oui. c'est quand même euh, une question oui. de survie, mais tout cela est à considérer également euh, à l'aune de la dynamique politique de la gauche en France. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on observe Celui qui est en train euh, de faire euh, une radia sous l'électorat euh, de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est l'Union populaire. Bon, L'Union populaire en Guadeloupe, et la France insoumise, a ses représentants. Mais ce ne sont pas eux qui occupent le même leadership euh, euh, au sein des institutions, même municipales. Il y a très peu de cadres qui sont en position de leadership de euh, cette mouvance euh, politique euh, en Guadeloupe. Donc, José Sapouti, s'il endosse effectivement ce rôle, va devoir aussi se trouver des appuis nationaux, va devoir composer. Et ce que j'ai observé aussi et qui m'a beaucoup étonné, c'est que euh, cette marche vers le succès de euh, José Sapouti a quand même été peu entravée euh, par le GUSR et en particulier par Guy Lossbach euh, qui n'a guère soutenu notamment euh, euh, Mme Abela euh, qui était censée être de cette euh, mouvance-là. Et puis euh, il y a eu une sorte de, de paix des braves. Est-ce que c'était une récompense due à cette unité que l'on a vu s'afficher euh, lors de la crise sociale des politiques guadeloupéens Est-ce que c'est une nouvelle donne également Est-ce que la recomposition ne va pas être plus lente que prévu face à cette nécessité d'avoir une forme d'unité de travail de l'ensemble des élus euh, guadeloupéens, qu'ils soient euh, socialistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient du JUSR C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, il y a euh, des pions qui sont posés pour redessiner l'échiquier. Et puis on le verra sans doute, Didier touches, un petit mot quand même, même si on ne connaît pas les candidatures avérées, mais on sait que les tractations ont commencé, parce que dès lors qu'on est rentré en campagne présidentielle de façon officielle, les tractations pour les législatives ont déjà commencé en Guadeloupe dans chacune des, des quatre circonscriptions. Tout à fait, et on a vu le rôle qu'a pris ces dernières années euh, euh, euh, le député qui n'est plus uniquement un élu national, un cadre de parti qui travaille en France hexagonale, mais c'est quelqu'un qui est directement impliqué dans la résolution des problèmes du quotidien et qui doit se positionner très régulièrement, et ce sont les actuels députés, hein, qui, en particulier Justine Bénin et Max Mathiazin, euh, qui euh, sont allés dans cette dynamique euh, plus avant, de même que le sénateur Dominique Théophile pour ce qui est du Sénat. Donc c'est vrai que ces élus nationaux ont un rôle politique un poids politique non négligeable et euh, quelqu'un comme José Sapoti apparaît dans le Nord-Bastère euh, comme euh, suffisamment incontournable désormais euh, pour pouvoir prétendre à aller à cette élection législative, mais en même temps ça peut être une élection aussi entre guillemets casse-gueule, euh, dans la mesure où quand vous êtes député, vous ne pouvez pas vous consacrer à votre ville, mais, vous ne pouvez pas vous consacrer à vos mandats locaux. C'est le gros problème du mandat national effectivement, c'est la disponibilité et de la locale réforme qui a... et absolument, absolument Didier Détouche. Alors la politique c'est aussi parfois du romantisme, mais oui, il ne faut pas, pas l'oublier et puis euh, être politique. Ça n'empêche pas d'être poète, Didier Détouche. Un petit mot quand même sur cet ouvrage qui euh, nous rappelle, notre, pas notre blues forcément local, mais Caramel Blues, aux éditions Nestor. C'est le dernier ouvrage de Didier Détouche. Oui, tout à fait. Et euh, dans cette agrégation de deux termes qui ont l'air comme ça un peu antagonistes, l'ontuosité oui. et l'amertume euh, du blues notamment, il y a euh, pour moi une volonté euh, d'exprimer euh, euh, toute une euh, tout, tout un flot d'émotions euh, parfois paradoxales mais qui m'ont beaucoup interpellé en tant qu'observateur de, de la vie guadeloupéenne et donc j'ai voulu réunir dans ce recueil euh, plusieurs carnets poétiques dont l'un est euh, euh, très clairement composé de textes euh, de nature poétique, mais qui sont des textes politiques, de réflexion politique, oui. de projection politique, et euh, non pas dans l'expertise, comme euh, j'y suis habitué, mais plutôt dans une autre forme d'expression que je recherche, qui est euh, d'exprimer euh, au peuple guadeloupéen, à la Guadeloupe, à la fois mon amour, mais aussi euh, donc euh, mon regard euh, quelquefois un peu critique, quelquefois un peu sévère, et quelquefois aussi euh, bienveillant, et euh, d'où sur l'évolution, le devenir euh, de notre peuple oui. et de notre pays. Une façon peut-être de rappeler, il touche que le poème est également un exercice littéraire qui, qui interpelle son lecteur, qui interpelle son auditorat parce qu'il véhicule des valeurs et des choses de grands hommes politiques ont été de grands poètes sous nos latitudes. Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que la poésie... Alors, euh, il y a des débats hein, pour dire est-ce qu'un euh, texte euh, poétique qui parle de politique est vraiment de la poésie Bon. Euh, on est là avec la poésie dans un champ de l'universel en termes d'expression euh, qui permet à chacun euh, de s'exprimer comme il le sent, mais euh, surtout dans une relation de vérité et de sincérité, parce que sinon vous ne pouvez pas faire de poésie euh, avec les lecteurs et puis il y a chez le lecteur une appropriation des textes, euh, moi j'ai des textes dans ce recueil donc, qui sont liés hein, à la situation qu'on a vécu euh, à la fois euh, l'affrontement des pro-vax des anti-vax, euh, la crise sociale la pandémie mais aussi de façon générale euh, les atteintes que j'ai pu noter euh, ça et là concernant euh, les libertés euh, individuelles euh, et le vivre ensemble qui est une question et de l'unité qui, qui sont deux questions euh, qui me tarodent énormément. Mais il y a aussi des textes qui interrogent par exemple sur l'ambivalence amoureuse en Guadeloupe, euh, sur euh, notre rapport à la nature et au paysage et puis euh, de point de vue un peu plus métaphysique sur la vocation de l'être humain à s'élever, à apprendre et à donner. Et donc c'est tout ce que l'on retrouve dans ce recueil de poésie qui, comme je le dis, est une autre forme d'expression euh, pour moi parce que, euh, que ce soit en tant que politologue, que ce soit en tant que militant politique, puisque ça m'est arrivé euh, également, que ce soit en tant que euh, poète ou en tant que père de famille, euh, je suis un, un être humain euh, profondément enraciné dans son pays, la Guadeloupe, et qui veut contribuer, qui veut donner comme tant d'autres donnent. Aimer la Guadeloupe, aimer QSD, aimer surtout Caramel Blues, c'est aux éditions Nestor et c'est déjà disponible, on imagine, dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir suivi ce numéro, on va dire un peu spécial, de QSD en deux parties, pour évoquer l'actualité politique du moment. On l'a dit, elle était très riche, bien évidemment, elle va s'enrichir d'ici, et eh bien au 9 avril. On le, on le répète, hein, on vote nous en Guadeloupe désormais le samedi pour les élections nationales et ce sera le cas pour le premier tour de la présidentielle. Allez, bonne soirée sur ETV.